La santé, c'est pas simplement le bien-être physique, c'est le bien-être social et psychologique. Et donc la sécurité sociale doit s'occuper de ça, de la naissance à la mort. Et donc ça veut dire une autre organisation de notre système de santé euh, qui parte des besoins dans les territoires et qu'on puisse, eh bien, effectivement, non pas simplement aller voir le médecin, puis le lendemain l'infirmière, puis le surlendemain l'assistante sociale, mais qu'on ait dans un centre de santé, eh l'ensemble de ces professionnels qui soient réunis et puis qui assurent l'ensemble des besoins. Le meilleur exemple, c'est la raison pour laquelle les gens viennent plus facilement aux urgences indépendantes du fait que c'est difficile d'avoir un rendez-vous dans la journée auprès d'un médecin, c'est que quand on vient aux urgences, comme on a besoin d'une prise de sang, eh bien on la fait sur place, alors que quand on va au cabinet, qui n'est pas un centre de santé, eh il faut aller au laboratoire de l'analyse médicale, il faut prendre rendez-vous, si on a besoin d'une radio, il faut encore se déplacer, ça prend trois jours. Quand on vient aux urgences, même si on attend six heures, eh bien on a tout sur place. Donc ça veut dire un autre mode d'exercice de la médecine pluriprofessionnel et dans des structures où les professionnels de santé ne s'occupent que de la santé. L'administration, ce sont des administratifs qui s'en occupent et ce ne sont pas les professionnels de santé qui investissent dans leur outil de travail, mais ce sont les collectivités locales, les hôpitaux qui mettent à disposition les moyens et ce qui permettra y compris une meilleure collaboration. Il n'y aura pas d'un côté la médecine de ville et de l'autre côté l'hôpital, mais vous voyez, le, les spécialistes de l'hôpital, eh ils viennent faire quelques consultations dans le centre de santé et les médecins eh bien, euh, en ville, peuvent avoir leur centre de santé au rez-de-chaussée de, de l'EHPAD. Et dans ce cas-là, on a un médecin qui s'occupe aussi de l'EHPAD. Voilà, donc c'est une bonne utilisation euh, de, euh, de professionnels de santé qui aujourd'hui sont rares pour répondre aux besoins de la population dans les territoires. Et quels sont les besoins de la population Ce n'est pas aux médecins ni aux technocrates des agences régionales de santé euh, de les déterminer. C'est quoi Je veux un médecin. Quand j'ai une urgence c'est-à-dire un problème médical aigu, je veux pouvoir le voir dans les 24 heures, et quand c'est ce qu'on appelle une petite urgence, ben mon médecin doit pouvoir s'en occuper. Si j'ai besoin de trois points de suture pour mon gamin, eh bien les points de suture doivent pouvoir être faits au centre de santé, je ne suis pas obligé de faire 30 km pour aller à l'hôpital. Voilà. Euh, donc c'est euh, simplifier euh, l'accès aux soins, et surtout rappro euh, euh, rapprocher euh, les structures de la population euh, dans les territoires. C'est le rôle de l'État, c'est la raison pour laquelle, la CGT réclame la fin du financement des structures à but lucratif dans le domaine de la santé et du médico-social, hein, que ce soit les EHPAD privés, les cliniques privées, parce que c'est antinomique avec ce que doit être un système de santé. Euh, puisque aujourd'hui, ce sont des investisseurs qui mettent de l'argent, ils veulent le meilleur retour sur investissement, c'est-à-dire la rémunération des actionnaires. Non, c'est à, à la collectivité d'investir d'investir et parfois il faut même des mesures inégalitaires pour ré rétablir l'égalité de la population parce que, euh, eh bien, en tant que médecin, je peux vous dire que quand vous êtes à plus de 30 minutes d'un service d'urgence, il y a une perte de chance. Donc pour ne pas être à plus de 30 minutes d'un service d'urgence, eh il faut maintenir les services d'urgence qui n'ont pas une très grosse activité. Mais si on les ferme, eh bien, ça veut dire qu'on laisse ces populations-là à l'abandon. Et puis euh, on sait très bien que si on veut, euh, et c'est de l'écologie ça, si on veut une juste répartition de la population sur les territoires, il ben faut que les emplois, mais pour qu'on ait des emplois soient justement répartis sur le territoire, pour qu'il y ait des emplois, faut il faut qu'il y ait des services publics. Quand une entreprise vient dans un territoire s'il n'y a pas une gare, s'il n'y a pas un collège, un lycée, s'il n'y a pas un hôpital, ben c'est peu attractif pour la population et donc ils vont s'installer dans les métropoles où on vit de moins en moins bien euh, parce que euh, voilà, euh, on, peut, euh, on a la chance d'avoir un pays très divers et très varié euh, avec des zones euh, de faible densité de population. On a même des départements aujourd'hui qui ont moins de population qu'à la fin du 19e siècle. Donc voilà, Donc, euh, est-ce qu'il est bien de faire par exemple continuer à grossir, euh, que, que Toulouse continue à grossir et qu'on continue à dépeupler l'Ariège et le Gers Non, il faut peut-être réfléchir en aménagement du territoire et pour l'aménagement du territoire, il faut des investissements publics. Les investissements publics, eh bien dans ces investissements publics, il y a des outils pour que les professionnels de santé puissent travailler, ça s'appelle les hôpitaux, les centres de santé. Donc il faut investir dans ces structures, et y compris, ça sera euh, une réponse aussi à une juste répartition des professionnels sur le territoire. Puisque si les médecins sont salariés et qu'ils doivent aller travailler dans les centres de santé, eh bien ils iront travailler là où on ouvre des centres de santé. Et euh, donc on résout le problème de cette fameuse liberté d'installation et de la rémunération à l'acte de manière intelligente, ce d'autant que mes jeunes collègues médecins, euh, eh bien aujourd'hui, très majoritairement, ils préfèrent un emploi de salarié à un emploi de libéral qui va gérer sa petite entreprise et qui va être obligé de travailler 60 à 80 heures par semaine pour vivre correctement et s'occuper de toute l'administration et de la gestion de sa petite entreprise.